Alors aujourd'hui, on est devant une classe de, de mention complémentaire pâtisserie-boulangère. C'est des gens qui ont un cursus pour tous de boulanger. Donc ils ont tous obtenu un CAP soit sous la forme de deux ans d'apprentissage en alternance, soit sous la forme d'un an. L'obtention d'un CAP en un an est possible si on a justement un métier qu'on appelle connexe, comme la boulangerie avec la pâtisserie, comme la charcuterie avec la boucherie. Aujourd'hui, ils sont à même donc, de travailler sur trois corps de métier dans cette euh, mention complémentaire. Donc euh, Un jour, en entier, ils ont un prof de pâtisserie, ils ont un prof de boulangerie, donc aujourd'hui, moi, euh, et surtout, ils ont un, un corps de métier qu'ils ne connaissent plus ou moins pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le traiteur. Aujourd'hui, aussi en boulangerie, on fait quelques traiteurs euh, d'assemblage, donc un petit peu dans le même style que les pâtissiers. Et là, on leur, on leur confie euh, une responsabilité de mettre au point une gamme de produits euh, plus euh, sandwichs qui correspond à, à l'idée d'aujourd'hui euh, du, euh, du snacking, qu'on peut appeler euh, les gens qui voudraient euh, manger sur leur de midi rapidement mais sainement. Euh, ils sont tous euh, largement euh, insérables euh, avec des responsabilités dans une entreprise. Ils ont gagné ici en vitesse, en organisation, en hygiène aussi. Et l'entreprise a fait beaucoup en sachant qu'ils ont trois jours de pratique chez nous, en alternance une fois par mois. Et ils ont bien sûr le reste du temps en entreprise. Il y a peut-être une petite partie qui va continuer, mais les autres, pour moi, ils sont, ils sont directement dans l'entreprise déjà, mais ils vont, ils vont continuer à prendre des responsabilités.